Et euh, j'ai fait mon mémoire sur l'utilisation de l'hypnose dans la gestion de la douleur. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai quand même pas mal travaillé et un sujet qui me passionne parmi d'autres. Donc, voilà pour répondre à Jonathan. Super. Donc, la douleur, quand elle devient chronique, euh, elle épuise, elle fatigue, elle, euh, elle rend difficile le repos, le sommeil. Il euh, y a également des problèmes sociaux qui peuvent venir avec, parce que ben, quand on est fatigué, quand on ne va pas bien, on a tendance à être un peu plus irritable, à s'isoler. Il peut y avoir également des handicaps physiques, moteurs, etc. Donc, c'est quelque chose qui est assez difficile à gérer au quotidien. Il euh, y a souvent la réponse médicamenteuse. Il y a aussi d'autres moyens qui peuvent aider, accompagner. Des moyens naturels, faciles à mettre en œuvre, gratuits, et euh, qui peuvent se faire en toute autonomie. Donc, c'est plus de ces moyens-là dont je vais vous parler euh, ce soir. Les médicaments euh, les plus vendus en France, c'est les antalgiques et les psychotropes. Donc, euh, avoir des moyens de se sentir mieux, d'avoir moins mal pour les personnes qui y sont concernées, euh, de mieux dormir, euh, c'est également intéressant au point de vue santé publique. Est-ce que vous avez déjà des questions ou des remarques euh, à ce niveau-là bon ok alors la douleur c'est quelque chose qui est très subjectif le seuil de perception douloureux il est à peu près le même pour tout le monde alors le seuil de perception douloureux ça va être par exemple la température au delà de 44 degrés dans ces eaux là à peu près tout le monde va trouver ça douloureux donc ça c'est vraiment un seuil de perception par contre la tolérance à la douleur, ça va vraiment être quelque chose de personnel, de particulier, qui va dépendre euh, des circonstances. Si on est stressé, si on a mal dormi, si on n'est pas bien, là, la moindre petite douleur, elle va prendre des proportions énormes. Elle va euh, elle va être insupportable. Il y a également les personnalités, euh, la confrontation à la douleur, etc., etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, l'âge. Euh, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en ligne de compte et qui sont cette fois variables par rapport à la tolérance à la douleur. Donc, comme je vous le disais, la douleur chronique euh, a beaucoup de conséquences négatives euh, sur la vie quotidienne des personnes qui souffrent. C'est quelque chose qui est euh, malheureusement assez commun. Euh, des douleurs euh, chroniques, depuis euh, plus de trois mois, ça concerne presque un tiers des Français. C'est assez énorme. Oui, c'est énorme. <rire> je vois Fred en face qui mange et il fait « Ah bon ?» <rire> Oui, oui, c'est vraiment beaucoup. C'est difficile à imaginer parce que ça ne se voit pas forcément. Le, le handicap, c'est pas forcément une chaise roulante, c'est pas forcément être aveugle, ça peut être avoir des problèmes euh, articulaires, des problèmes musculaires, des problèmes qui ne se voient pas, etc. Et pareil pour les douleurs. Ça ne se voit pas forcément sur la personne que vous avez en face de vous. Euh, on parle beaucoup, par exemple, du mal de dos, qui est vraiment euh, très fréquent. Pas seulement dans certaines professions ou à partir d'un certain âge, mais c'est vrai que dans certaines professions ou à partir d'un certain âge, ça devient... Euh, pff, a... ah. Désolée, j'ai eu un petit, petit affichage, je n'ai pas pu lire. Alors, le problème aussi euh, dans la douleur chronique, c'est qu'il n'y a pas d'habituation, mais une sensibilisation. Contrairement à ce qu'on pourrait croire et ce que beaucoup de personnes euh, pensent, plus on souffre, bah, plus on souffre. C'est-à-dire qu'on ne s'habitue pas. Le, le, le stimulus douloureux, c'est comme n'importe quel apprentissage. Plus euh, un chemin neuronal est utilisé, plus il est efficace, rapide, euh, plus il est performant. Est ce qui nous permet d'apprendre. Le problème, c'est qu'il y a aussi un apprentissage à la douleur. C'est ce qui se passe dans les phénomènes d'hyperalgie. C'est pour ça aussi que c'est important de lutter contre la douleur et d'éviter qu'elle s'installe en permanence, puisque dans ce cas, elle devient de plus en plus pérenne et s'auto-entretient. Euh, un, un outil qui n'est pas un outil directement de gestion de la douleur, mais euh, qui peut être quand même très pratique, c'est d'évaluer sa douleur, d'apprendre à l'évaluer en disant « Bon, moi, ce que je propose souvent, c'est euh, l'hypéralgie l'hyperalgie c'est euh, quand euh, la personne au moindre stimulus douloureux ça va être très douloureux très souvent, beaucoup plus fréquemment beaucoup plus mal c'est euh, algie en fait la racine algie veut dire douleur algo et hyper ben hyper beaucoup très fort donc hyperalgie c'est grosse douleur la personne est très très sensible à la douleur et les personnes qui qui ont des douleurs chroniques, ont tendance à développer des hyperalgies, puisque les chemins neuronaux euh, de la douleur sont de plus en plus utilisés. Plus ils sont utilisés, plus ils sont efficaces, plus ils ont tendance à être utilisés. C'est très dommage pour le coup, là. Très, très pratique pour d'autres apprentissages, mais pour celui-là, c'est pas génial. Euh, du coup, c'est... Oui, bah oui. <rire> c'est intéressant d'évaluer sa douleur. Euh, toujours, c'est vraiment un ressenti subjectif. Hein. On ne demande pas... Euh d'évaluer par rapport aux voisins. C'est nous qui ressentons, donc c'est nous qui disons « je ressens ma douleur, à ah, tant. Euh, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de constater des évolutions. Donc, quand on teste des méthodes ou des médicaments ou euh, différentes choses, on peut voir « bah tiens, ça, ça me paraît être mieux. »« Ça, ça me paraît mieux fonctionner. » Si par exemple, on dit… Euh, alors, ce que je propose souvent d'utiliser, c'est euh, l'échelle numérique. Euh, d'évaluation de la douleur, donc on dit, euh, côté votre douleur de 0 à 10, avec 0, pas de douleur du tout, et 10, la douleur euh, la pire imaginable. Donc c'est vraiment quelque chose qui est propre, hein, euh, c'est son estimation, son évaluation, euh, c'est vraiment personnel. Et ça va vous permettre de dire, ben, là par exemple, je suis à, euh, je ne sais pas moi, 6, 7 sur 10 à propos de, de ça je me pose, je respire ou je fais telle ou telle méthode. Bon, maintenant, après avoir fait telle chose, après avoir attendu tant de temps, avoir pris euh, le médicament ou après, voilà, ce que vous mettez en place, je suis à temps, toujours sur 10. À, à 3, à 2, à 4, ça vous permet de voir <coughs> si la méthode utilisée est efficace. Et après, bah, les autres fois, vous pourrez remettre en place ce qui a fonctionné ou euh, dire « Ouais, moi celui-là, euh, pas génial, je vais euh, me proposer autre chose à la place. » Est-ce qu'il y a des questions sur l'évaluation de la douleur Ou sur ce qu'il y avait avant Bon pour tout le monde Ok. Alors, je voudrais vous parler un tout petit peu communication merci un petit peu communication euh, ça c'est vraiment quelque chose je fais souvent le coup ne pensez pas à un éléphant rose voilà donc si j'insiste lourdement ne pensez pas à un éléphant rose pendant une minute bien évidemment généralement on se représente d'une manière ou d'une autre un éléphant rose c'est normal la, la négation est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace si vous voulez ne pas penser à un éléphant rose, par exemple, pendant une minute. Vous pouvez très bien dire à la place de « il ne faut pas que je pense à un éléphant rose, il ne faut pas que je pense à un éléphant rose. » Voilà, <rire> une souris violette, par exemple, si tu veux. Moi, généralement, je fais une girafe bleue, mais bon. Donc, voilà, ou une souris violette, ça marche aussi bien. Vous pouvez très bien penser à une girafe bleue avec ses taches bleues, son long cou bleu. et puis Est-ce qu'elle mange des feuilles vertes ou des feuilles bleues dans la savane Et quelle odeur elle a la girafe bleue ou la souris violette et euh, comment elle court la souris violette de, de Serge, etc. Tant que vous vous concentrerez là-dessus, bien évidemment, ça aura pour conséquence de ne pas penser à l'éléphant rose. Ça peut paraître un peu déconnecté du sujet, mais si je vous dis, vous inquiétez pas, ça ne fera pas mal. Le mot-clé, c'est mal, c'est douleur. Oh non, il ne faut pas que j'ai mal. Oh non, la douleur revient, il faut que je sache la douleur. Ou une souris violette qui s'imagine être un éléphant rose euh, euh, Attends, ça devient compliqué, Fred. Donc l'idée, c'est vraiment de... En, en PNL Ah ben voilà, oui. Donc effectivement, euh, tu peux dire, ne pense pas à un éléphant rose poursuivi par une souris violette. Oui, on provoque, ça ne me donne pas ça. C'est vraiment le même genre de, de choses. C'est la même chose d'ailleurs. Ouais. <rire> c'est vraiment la même chose. On va être dans. Si tu dis ne pense pas à, ou, euh, ou il faut que je me détende. Oh non, il faut que je dorme, sinon demain je vais être crevée. Oh là là, vite, il faut que. Oh non, je dois me relaxer. Oui, bah oui, bah là c'est mal barré déjà si tu te mets la pression comme ça. Donc, euh, oui, voilà, dans le même but. On est vraiment dans cette optique-là. Si le but, c'est d'avoir moins mal ou de ne pas avoir mal, il vaut mieux ne pas le tourner de cette manière-là. Et que ce soit se parler à soi-même ou parler aux autres, il vaut mieux orienter notre phrase de manière positive, agréable, qui donne envie d'aller vers plutôt que éviter. Euh, par exemple, ça va aller. Le, le truc classique pour les prises de sang, euh, ça fait pas mal. Oui, ça va aller. Vous pouvez rester aussi confortable que vous voulez. Tout va bien. Ou quoi que ce soit d'autre chose qui, qui vous parle et qui semble correct à ce moment-là. On est vraiment sur attirer. Euh, aller vers le positif, vers ce qui donne envie, vers ce qui est bon, vers ce qui est sain. Plutôt que des choses quelque chose qui ne plaît pas, etc. Euh, donc ça, c'est vraiment une première chose qui est, euh, qui est assez importante pour euh, apprendre à se parler à soi-même et à parler aux autres. Euh, et puis, penser aux mots qu'on utilise et à ce que ça induit, aux mots-clés qui sont dans nos phrases. Euh, une phrase, donc, euh, Serge, que tu dois bien connaître, il n'y a pas d'échec, il n'y a que du feedback. Euh, on essaye, on tente, on va me dire non, on n'essaye pas, on, on fait. On on fait et on voit la réponse. C est, c est, voilà, on fait, on voit la réponse. C'est pas négatif. Un résultat qui dit ben, « ça n'a pas bougé ». Ok, on va proposer autre chose. On va faire autre chose et ça nous ouvre et ça nous propose encore plus de possibilités quelque part. Et en même temps, ça nous dit ben, « celui-là, il n'est peut-être pas fait pour moi » ou alors c'est pas le moment. Qu'importe, je le mets de côté et on va faire autre chose. Toujours dans le but d'aller rechercher ce qui fonctionne, d'aller rechercher ce qui marche. On ne s'obstine pas sur une porte fermée. On va ouvrir une autre porte, on va aller voir ailleurs, euh, Commencer si, comme c'est mieux, comme c'est plus agréable, comme c'est plus efficace. Euh, autre chose que j'aime beaucoup, l'inconscient est un réservoir de ressources. Ça encore, c'est du possible. C'est, Il y a tout est possible. Tout est potentiellement déjà présent. Il n'y a plus qu'à faire germer, plus qu'à laisser grandir, à laisser pousser, à laisser respirer, etc. Aller rechercher à l'intérieur de soi et à l'intérieur des. Enfin, leur proposer d'aller chercher à l'intérieur d'eux-mêmes les ressources, les choses qu'il leur faudra, que ce soit un souvenir, une pensée, une sensation, un, une, un, quelque chose d'imaginaire, un rêve, qu'importe, quelque chose qui va eux. Les aider. Donc, si c'est nous qui souffrons, qui va nous, nous aider. Il y a toujours cette possibilité de se souvenir que c'est possible et qu'on est, qu'on a des inconscients qui sont très très riches, qui sont la somme de tout ce qu'on a appris dans notre vie. Euh, quand on, quand on marche ça de, maintenant, enfin. J'espère pour la plupart d'entre vous que vous marchez de manière automatique assez facilement, sans vous dire « il faut que je mette le pied droit, le pied gauche, le pied droit, il faut que je recommence, voilà, attention, il faut que je stabilise. Bah » Ben oui, mais vous regardez les, les petits qui apprennent à marcher, euh, ils, sont, ils ont l'air complètement bourrés, hein. ils cherchent, c'est difficile, c'est laborieux. Alors, leur demandez pas de courir, là, <rire> ça se gamelle. Bah, oui, ils sont en apprentissage, et c'est normal et l'apprentissage devient inconscient. Et maintenant, bah, vous allez chercher votre café ou votre thé. Vous le faites naturellement, vous ne vous dites pas euh, « faut que je prévoie mes points d'appui euh, si ça fonctionne normalement ». Pareil pour l'écriture. Au début, c'est laborieux, on apprend à faire des petits ronds, des petites barres, on recommence, les P, les Q qui se mélangent, les D, les B, c'est un vrai foutoir, c'est difficile. Maintenant, pour la plupart d'entre nous, écrire c'est naturel et ça se fait de manière évidente. Donc, tout ça aussi, c'est des apprentissages stockés dans la l'inconscient. Il y a bien, bien, bien, bien d'autres choses. Donc, si on a vécu des moments positifs, on peut aussi les retrouver à tout moment. Rien à dire Pas de questions <rire> Toujours rien Ok. Euh, un point qui est... Euh... Et il me semble important si, surtout, si ce n'est pas votre douleur, mais que vous accompagnez quelqu'un. N'oubliez pas qu'on fonctionne chacun, tous, avec nos propres filtres. On fait comme on peut, on fait avec ce qu'on a. Et la douleur, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Si vous, ça vous fait pas mal de vous piquer le dos avec une aiguille, ce n'est pas forcément le cas du voisin. C'est vraiment important de ne pas juger sa douleur, sa sensation douloureuse. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui peuvent faire varier ça. Donc lui dire ⁇ mais non, ça fait pas mal ⁇ c'est quelque chose qui est extrêmement violent. Parce qu'on nie complètement son ressenti. Et son ressenti, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est sa douleur, c'est son ressenti, c'est son bien-être qu'on cherche. Donc c'est vraiment une question de respect. Donc, vu que j'ai vu qu'il y en avait qui faisaient de la PNL, ça c'est aussi ce qu'on retrouve avec les cartes. Euh, la, la carte n'est pas le territoire. Et également euh, les filtres. C'est très très important. Les filtres vont beaucoup intervenir là-dedans. Et comme je vous le disais, le, les circonstances vont jouer, le stress va jouer, les mangue, le manque de sommeil s'il y a va jouer, euh, l'environnement social va jouer. Il y a euh, plein plein plein plein plein de choses qui peuvent jouer. Un truc par exemple. Il euh, y a une étude assez euh, rigolote qui a été faite. Ils ont demandé à des gens, euh, alors je, je crois que pour tester la douleur, parce qu'il y a toujours un problème d'éthique euh, sur le travail avec la douleur, <rire> généralement on évite de faire souffrir les gens volontairement, C'est pas très, très éthique. Donc on leur demande, euh, un test qui est souvent utilisé, c'est de plonger la main dans de l'eau très froide avec des glaçons. Et en fait, on va pas compter la sensation douloureuse, on va compter le nombre de secondes où les personnes laissent leur main. On leur dit, bah, quand c'est douloureux, vous enlevez votre main. Donc, en fait, c'est le temps qui va être un indicateur. Et on leur demandait dans un cas de euh, dire des mots neutres, genre des mots qui sont utilisés pour décrire une table. Bois, brun, euh, dur, euh, etc. Des mots assez neutres, pas durs, je crois, mais bon, des mots neutres. Et dans l'autre cas, on leur disait de, de, de dire des gros mots. Et en fait, les personnes laissaient leurs mains beaucoup plus longtemps dans l'eau froide, dans l'eau glacée, en disant des gros mots. Donc avec un effet de soulagement et de dégagement. Donc ça aussi, ça peut être euh, des petites choses comme ça, savoir qu'on a le droit de, de lâcher, de dégager dehors. C'est encore un des facteurs qui peut jouer sur la sensation douloureuse parmi, euh, mon Dieu, plein, <rire> plus que plein. Est-ce qu'il y a encore euh, une fois, euh, question, remarque, autre Donc, comme je vous le disais, avec le respect, avec euh, carte, territo carte, territoire, etc., euh, je pense que c'est très important d'accueillir pleinement l'autre euh, tel qu'il est, avec ses croyances, son mode de fonctionnement, avec tout ce qu'il est, avec ses ressources aussi, euh, ses caractéristiques d'accueillir et de respecter. Alors, là, sur l'accueil, c'est l'autre, si c'est l'autre qui est douloureux, mais c'est vous aussi si c'est vous qui avez mal, c'est s'accueillir soi-même et se respecter dans son fonctionnement et pas essayer de bourriner dans un sens ou dans l'autre vraiment euh, accueillir comme vous le feriez avec quelqu'un d'autre si c'est vous-même aussi c'est possible ça avec empathie ouf Fred qui fait des grimaces là Alors, est-ce que le facteur du regard des autres joue aussi pour notre propre douleur Alors, dans les facteurs qui jouent, il peut y avoir des facteurs culturels. Euh... Alors, si ça joue sur la douleur, ça, c'est une excellente question. Sur l'expression de la douleur, ça peut énormément jouer. Oui. Et bénéfice, oui. Euh... J'ai été en école de sage-femme euh, pendant euh, deux ans. Et en fait, il euh, dans, le, dans le bassin méditerranéen, c'est euh, l'injonction euh, « tu enfanteras dans la douleur » est plus forte euh, que dans les cultures nord -landiques. Et c'est vrai que euh, parfois, on me servait plus de cris, euh, mais c'était quelque chose qui était socialement valorisé. Euh, par exemple, euh, des personnes qui criaient plus fort quand il y avait la belle-mère qui était présente en salle d'accouchement et qui rebaissait le volume une fois la belle-mère partie. Parce que c'est considéré comme quelque chose de plus positif, d'encourager, de valoriser. Après, le ressenti euh, « moi je ne suis pas dans la tête et dans le, dans le corps des autres ». Après, euh, oui, le facteur du regard des autres, il y a aussi le, le stress qui peut jouer. Euh, Est-ce que tu aurais plus de précisions sur euh, ton idée, ta question Oui, tout à fait. Ok. D'accord. Euh, tout à fait exactement comme dit Fred. D'ailleurs, Fred, si tu veux, tu peux parler en haut, il hein, n'y a pas de souci. <rire> euh, ça dépend aussi de l'importance qu'on porte euh, au regard de l'autre. Ah, bah, Fred, on ne t'entend pas. Je te vois parler, mais je t'entends pas. Oui, moi, bah, ça y est. C'est bon pour les autres C'est bon. Alors effectivement, c'est intéressant. Et puis, euh, dans ce que tu dis aussi, il y a la douleur par anticipation et la peur. La peur euh, qui va euh, augmenter la douleur. Et ça, c'est vraiment l'anticipation dont tu parles. On n'est plus dans le réel, on est dans l'imaginaire. Effectivement, quand on imagine, quand on se dit je vais avoir mal, on prépare et on crée déjà la douleur. Donc ça, ça va être important. Et je vous renvoie à ce que je vous disais sur la communication, y compris la communication avec soi-même, se parler. Attention à ce qu'on se dit. Je vais avoir mal, vous vous préparez déjà la douleur. Vous dites, j'y vais comme ça, arrivera ce qui arrivera. Moi, j'ai appris, par exemple, technique de respiration. J'ai appris à me dissocier, j'ai appris ceci, cela. Je les ai utilisés des fois. Je fais de l'hypnose de rue, par exemple, si, euh, si c'est Fred qui, qui, qui se parle à lui-même. Et je peux déjà me préparer euh, au fait que j'ai plein de ressources et le savoir. J'ai un, un sac à outils, une boîte à outils, un sac à dos rempli de belles choses, et si j'en ai besoin, je vais pouvoir les utiliser. Là, on n'est pas du tout dans le même regard et dans la même imagination et anticipation du futur. Donc, c'est ceci, effectivement, comme dit... C'est comme dit, Fred, hein Je ne me trompe pas Oui, oui. Comme dit Fred, euh, ça peut être très intéressant de se, cr se cramponner, de s'ancrer au réel. Euh, d'être vraiment présent, euh, là et maintenant. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup travailler l'ici et maintenant chez les personnes qui sont anxieuses. Euh, parce que l'anxiété, euh, le, le, les angoisses, c'est se dire, « Et si, il y a des ici qui sont catastrophiques. » Et dans ce cas-là, le corps va pouvoir servir vraiment d'ancrage à l'esprit. Euh, Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que j'entends Qu'est-ce qui se passe dans mon corps Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce qui est réel Qu'est-ce que je sens avec mon nez en passant à travers les sens, on est connecté à l'ici et maintenant, au réel, comme dit Fred. Donc là, on n'est plus dans l'angoisse, on n'est plus dans l'imaginaire catastrophique. On est vraiment sur du réel concret, là maintenant, tout de suite. Ça aussi, c'est une ressource supplémentaire qui peut être très très utile en gestion de la douleur. Tout à fait. oui. Euh, accueillir. Quoi qu'il se passe, accueillir. Il y a des choses, par contre, qui peuvent couler derrière. Quelqu'un qui est anxieux, s'il vous dit « j'ai peur, je suis anxieux », ne dites pas, mais non, ne pas. <rire> Laissez passer. Laisse... Oui, d'accord, là, maintenant, il se passe... okay, y a cette émotion-là qui est venue. Pas de souci. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre d'autre, par exemple, de plus sympa, de plus attirant On est vraiment dans, le... dans la recherche du plaisir, mais surtout pas dans le fait de repousser quelque chose. Ça paraît euh, être des... Des Opposés sur une même ligne, mais on n'est pas du tout dans la même direction. Enfin, oui, c'est ça. Si on, on repousse quelque chose, c'est pas la même chose que d'attirer son contraire. Au point de vue psychologique, c'est pas du tout pareil. Parce que vous vous dites, euh, quelqu'un qui vous dit, euh, ouais, c'est interdit de faire ça, vous allez la revoir, hein, qui vont euh, exprès aller franchir l'interdit. Parce qu'on n'aime pas qu'on nous parle mal ou qu'on nous interdise des choses. Alors que vous dites, bah, regarde là, comme c'est vachement beau, comme c'est sympa, comme c'est. T'as vu comme ça euh, agréable ce machin là ah, Ça c'est autre chose. Ça donne beaucoup plus envie d'y aller. Ça va ça Vous avez le droit de pas être d'accord. Hein bon, ça râle pas. Ça se trouve c'est parce que les micros sont cassés. Hein ok. Alors, au lieu de remplacer l'émotion quand elle monte. Oui. Tout à fait. Au lieu de remplacer l'émotion quand elle monte, on peut aussi la laisser monter, euh, atteindre son paroxysme, dit Serge. Alors, Tipeee, euh, je ne connais pas. J'ai entendu le mot, mais je ne connais pas. Euh, par contre, effectivement, au lieu d'essayer de, de virer l'émotion quand elle monte, euh, notamment dans les expositions, on peut aussi très bien la laisser, la laisser venir, l'accepter et attendre que ça redescende. Parce que ça finit toujours par redescendre. Donc, je ne sais pas si c'est ça, Tipeee. Alors Serge nous écrit en chat et il nous dit « c'est en gros ça ». D'accord, ok. Donc effectivement, c'est donc la même chose, je n'avais pas la même appellation, mais c'est ça. On, on, on laisse venir, on accepte ce qui arrive, on laisse monter et puis ben ça redescend. Ça va redescendre. Donc on accepte l'émotion, on la laisse passer, on la laisse couler, on la laisse… Euh, Vivre sa vie, et, et alors, je sais pas si c'est ça en Tipeee, mais euh, en thérapie cognitivo-comportementale, on va utiliser ça, et on termine toujours sur une note positive. Donc, par exemple, dans une exposition, quand ça monte, bon, ça va redescendre, forcément, on quitte l'exposition que quand c'est redescendu. Alors, on évite de monter trop haut, parce que, hein, on commence petit et tout doux, toujours. Donc, je sais pas si c'est un peu le même genre en Tipeee, Serge Donc, ça a l'air d'être plus de la méditation, puisque Serge nous répond, euh, on l'accepte en la ramenant euh, dans l'ici et maintenant, sensation du corps. Donc, en fait, on laisse remonter l'émotion et on la ramène euh, dans le réel présent, c'est ça Dans l'ici et maintenant. Ah, ça y est, on a Serge en vidéo. Bonjour. Bonjour. D'accord, ok. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Le corps est, est hyper utile au point de vue euh, de la gestion des émotions. On est vraiment dans la connexion et euh, dans l'accueil. Donc, euh, d'après ce que tu me dis, c'est vraiment euh, accueillir l'émotion et aller rechercher dans le corps où elle se manifeste, c'est ça Mais il y a Lauriane qui a une question là. Donc je sais pas si tu vois le chat sur le côté On la ressent vraiment. Vraiment ressentir, quoi. Pleinement, émotionnellement, physiquement, euh, à tous les plans, ressentir. Ok. Oui, c'est intéressant. Hein. Oui, prise de conscience, oui, aussi. Euh. Vraiment ressentir, quoi. Pleinement. Oui, on est, dans, on est dans vraiment ce qui se passe là maintenant tout de suite. Et dans le ressenti. Et dans l'accueil de ce qui se passe. Des, des, des choses très très précieuses, ça, à faire dans la vie quotidienne. À, à n'importe quel moment d'ailleurs, autant qu'on peut. De se recentrer un peu et de ressentir. Le pouvoir du moment présent, nous dit Lauriane. C'est joli. Très très joli. Autre chose sur, euh, sur cet accueil, sur ses émotions, sur euh, ces sensations Je passe à la suite, alors attention. Ok. Alors, je voulais vous parler un petit peu respiration quand même, parce que euh, associé à la douleur, il y a très très souvent du stress. Bah, c'est normal, euh, c'est un réflexe de survie, c'est pas évident d'avoir mal, c'est pas agréable, bien évidemment. Euh, donc il va y avoir souvent des réactions de stress. Le stress amplifie la douleur, la douleur amplifie le stress. Oula, stop euh, C'est important, ça peut être très, très, très sympa d'avoir un frein, un mécanisme qui dit stop au stress, qui est rapide, efficace, pas cher impeccable quoi, euh, je vais vous proposer un exercice de respiration, alors bon, on fait comme on peut, euh, c'est la respiration abdominale, donc bien sûr, je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler, mais alors, euh, mm, à toutes les sauces, parce que c'est vraiment très très, très, très, très, très répandu, parce que c'est vraiment rapide, efficace, etc. Alors, en fonction des méthodes, il y a des personnes qui vont vous dire nez, bouche, etc., les deux fonctionnent de toute façon, vous faites comme vous le sentez. Souvent, on propose plutôt inspirer par le nez, souffler par la bouche, mais vous ne faites pas comme ça, ce n'est pas grave du moment, vous faites de la respiration abdominale et que vous sentez, vous, que ça marche pour vous, c'est le principal. Donc, inspirer. Alors, à l'inspiration, je ne peux pas trop vous le montrer, mais gonflez bien le bas du ventre. Donc, on n'est vraiment pas sur le... Alors, ce que je propose souvent, c'est de mettre une main en haut et une main en bas. Comme ça, ça vous fait des détecteurs de mouvement. Là, je suis en haut. C'est celle-là qui bouge. Je l'exagère un peu en, en montant bien les épaules pour que vous voyez le mouvement. Là, je suis dans une respiration stressée, par exemple. Si je dois courir après le bus, super respiration, c'est pas mal, ça. C'est là où que ça va bouger. Quand je suis dans une respiration calme, ou si on regarde les nourrissons, par exemple, les tout-petits qui dorment, c'est le bas du ventre qui va bouger. Et on peut gonfler le bas du ventre à l'inspiration, je prends de l'air, je gonfle le bas de mon ventre et en fait, ça étire le diaphragme. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais sous les côtes, il y a un muscle qui s'appelle le diaphragme. Quand on étire suffisamment le diaphragme, qu'on crée une hyperpression abdominale, on euh, stimule le système nerveux dit parasympathique et c'est le système nerveux qui va ralentir notre rythme cardiaque, ralentir notre respiration mais comme on joue sur la respiration, on est déjà en train de la ralentir, et ralentir la sécrétion des hormones de stress. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je montre mon flanc. En fait, ce que je montre, c'est euh, les surrénales, qui sécrètent not notamment le cortisol. Cortisol, cortisone, c'est une hormone de stress. Donc c'est très pratique. Hein. Le stress, on en parle souvent comme chose négative, mais euh, si vous voulez rattraper votre bus, c'est génial. Hein. Ça vous permet d'avoir plein de sang dans les muscles, plein d'oxygène, etc. C'est très pratique pour des moments courts. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là, c'est très très bien. Si vous êtes en permanence, oh euh, là, oh là, oh là, votre corps, il fait, non mais, euh, <rire> je suis crevé, j'en peux plus, c'est pas possible. Et là, il faut mettre un frein. Et là, c'est important, effectivement, de respirer un coup. C'est pour ça que vous allez entendre beaucoup d'expressions dans le langage courant, mais respire, souffle, euh, va t'oxygéner, etc. Beaucoup de choses retournent euh, sur la respiration. Est-ce que c'est bon pour la respiration Oh « ben, tu, peux, tu peux gonfler plus si tu veux. » Mais alors, Pour le système nerveux parasympathique, il faut bien gonfler le bas du ventre. Mais effectivement, tu peux tout s'amplifier, il n'y a pas de souci. Si, si ça, de toute façon, euh, c'est vous, bonsoir, c'est vous qui allez euh, avoir la vraie, euh, la vraie réponse, la, le vrai fonctionnement. Vous voyez bien ce que vous avez comme résultat. Alors, après, effectivement, il y a plein de variantes. Tu peux gonfler beaucoup plus, tu peux euh, orienter euh, en nasale, par exemple, sur certains exercices de yoga, ils vont faire que en nasale. Euh, en en sophro ou en relaxation, il y en a qui vont faire euh, inspiration nasale, souffle, euh, etc. <rire> Alors, il y a DG qui nous fait « Vous parlez de la cohérence cardiaque pour gérer le stress <rire> ?» euh, En fait, on parle de la respiration abdominale dans la gestion de la douleur. Et… et en l'occurrence, effectivement, sur le stress, puisque le stress euh, augmente la douleur, la douleur augmente le stress, et on, on se retrouve avec un cercle vicieux. Euh, la cohérence cardiaque, c'est encore autre chose. Par contre, là, il est quand même, <rire> il est quand même 41, mais on avait dit 21 h Donc, on ne va pas tout, tout faire, mais la cohérence cardiaque, il y a des exercices assez sympas aussi. Euh, à vous de voir euh, ce qui vous convient le, le, le mieux, euh, euh, dans tous ces exercices, c'est vous qui aurez la réponse de savoir « ça, c'est bien pour moi, ça, c'est mon merde », etc. Oui. Alors, il y, y, y a un outil que je propose dans la... Ben, on peut pas tout faire. Euh, et je voulais vous proposer... Ah bah bon, si, quoique, on peut encore faire un euh, euh, petit, petit outil de, de cohérence cardiaque, une version très simple, euh, simple pratique rapide, Imaginez au niveau du cœur une lumière, euh, quelque chose d'agréable. Lumière, c'est assez, assez facile, assez, assez simple, généralement. Et puis, euh, juste euh, se contempler, respirer, sentir une rose, par exemple, si tu veux, Serge, il n'y a pas de souci, tu peux imaginer une rose, tu peux imaginer une, une lumière euh, jaune, dorée, qu'importe, quelque chose qui te convient. Donc, une rose pour Serge, je sais pas ce que les autres vont choisir pour eux. Et puis, imaginez euh, ça à peu près au niveau du cœur. Alors, vous pouvez poser la main également, parce qu'il y a une sensation de chaleur. Et puis, on le centre, euh, le toucher, donc ça permet de se concentrer un peu plus facilement, mais ce n'est pas obligatoire. Et puis, laisser respirer. Donc là, par contre, on n'est vraiment pas dans la modification de la respiration. On laisse respirer, ça respire vite, ça respire vite, qu'importe. Si ce pas régulier, ce n'est pas régulier. C'est vraiment, euh, on laisse faire, on laisse respirer. Si c'est lent, c'est lent. Si c'est régulier, c'est régulier. On laisse respirer, et puis on va intégrer. Une se rappeler euh, une sensation qu'on qu a ressentie euh, avec quelqu'un qu'on aime par exemple ou euh, une sensation de gratitude amour, gratitude, quelque chose de, de ce genre là et bien bien bien se connecter à cette sensation d'amour de gratitude et puis laisser un peu ça, toujours on laisse respirer et on est bien connecté à cette sensation, à ces sensations. On peut penser à une personne qu'on aime, à une personne qu'on a envie de remercier. Et profiter de ce moment et des sensations qui sont là. Voilà. Donc ça, ça peut être aussi effectivement très, très sympa. À la Tony, c'est quoi ça Ah, de, de temps en tard le soir, non Chut. <rire> Ok. Et donc, euh, il est comme moins le quart et j'en viens enfin. <rire> j'en viens enfin au sujet puisque le thème c'était quand même. Euh... Aïe, aïe, aïe, aïe. Non, Lauriane, surtout pas ça. Ne faites pas ça. <rire> Donc, comme je disais, j'avais fait « Non, non, ne t'inquiète pas, Lauriane, il n'y a pas de souci !» C'est quelque chose qu'on qu voit dans les, les, les films et tout ça. Euh, si, si vous voyez une, une femme enceinte ou quelqu'un, vous ne lui faites pas faire ça. Le, le, ce que vous obtiendrez, c'est qu'elle tombe dans les vapes. Il ne faut surtout pas faire le petit chien, parce que euh, quand tu respires comme ça, tu es en respiration superficielle et… Euh, euh, alors, attends si tu respires très très vite tu peux te retrouver en hyperoxy et euh, blouf paf, ça c'est très rigolo mais non c'est pas une bonne idée de faire faire ça à une femme euh, qui a deux doigts à coucher euh, c'est bien de respirer amplement euh, à un rythme qui convient vraiment à la personne ouais donc le petit chien on fait pas Les gens, non ne faites pas faire ça des femmes enceintes oui, ben bah, tu sais, dans les, dans, alors, dans les films, les femmes, elles font ⁇ Ah, oh, j'ai perdu les eaux oh, !» 5 minutes plus tard, elles ont accouché. Ah, une prime part, généralement, en moyenne, c'est 12 heures de travail, pas 5 minutes. Donc effectivement, il y, y a... Oui Il y a... Lisaka. Un, je sais pas c'est un L ou un I, la première lettre. Donc, soit Isaka, soit l'Isaka, euh, Qui nous dit, euh, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Donc, effectivement, y, y, euh, comme je vous disais sur la communication, on essaie de favoriser le positif. Et il dit, euh, on aurait pu éviter le mot souci. Euh, donc, c'est très rigolo, effectivement. Euh, y a, y a, t'inquiète pas, il y aurait... A... Non, t'inquiète pas, donc inquiète, il <rire> n'y a pas de souci. Mais c'était passé dans le langage courant. Donc, euh, je pense que ça, ça, ça va passer. On n'est pas non plus dans... <rire> Euh, dans l'exagération, le, on peut laisser passer certaines petites choses. Là, par exemple, je viens de dire, on n'est pas dans. Donc, paf une négation. On peut quand même se laisser quelques petites négations traîner par-ci, par-là. Hein. On va pas devenir des intégristes de la phrase positive. Hein. Euh, les méthodes utilisées en hypnoanalgésie. Alors, euh, si quelqu'un en a d'autres, ça m'intéresse. Euh, J'en ai trouvé quatre grands domaines. Des fois, c'est... « Utile d'utiliser les négations ». Oui, sûrement, tout à fait. Et puis, euh, des fois, on ne trouve pas forcément le mot euh, qu'on veut. Par exemple, euh, euh, moi, je n'ai jamais trouvé l'équivalent qui me convenait à « n'hésite pas ».« N'hésitez pas euh, »,« n'hésitez pas », J'ai jamais trouvé l'équivalent qui me convient. Donc, euh, voilà. Oui, oui, alors ça, en hypnose, c'est encore très marrant parce que <rire> on peut s'amuser, effectivement. <rire> Alors, ose, ouais, mais c'est. -ose, télé ouais, ose téléphoner si, si t'en as besoin. Oui, c'est pas mal, ose. Effectivement, comme dit Fred, bah, fais-le par exemple, c'est pas une obligation. Oui, je t'entends, te Fred. Oui, alors c'est vrai que c'est souvent quelque chose que je... Oui, voilà, téléphone si t'en as besoin. Euh, très très bon exemple. Donc effectivement, c'est tout à fait possible de remplacer euh... test. <rire> Ça y est, là c'est lancé, donc j'ai plein de possibilités maintenant. Merci tout le monde un mismatch, bah oui. Si tu n'as pas envie de te descendre, de tête <rire> Tu n'as pas envie de te détendre tout de suite là maintenant c'est ok tu peux très bien attendre le temps qu'il faudra pour te détendre parfaitement Alors, Lauriane qui nous demande, c'est quoi un mismatch euh, Alors, un match, c'est quelqu'un qui... Bon, il y a peut-être mieux comme réponse, mais quelqu'un qui va tendance à voir euh, ce qui colle, ce qui est en accord, ce qui est en harmonie, ce qui va avec, ce qui est assorti. Quelqu'un qui va mismatcher, c'est quelqu'un qui va aller... Voilà, comme, exactement comme dit Serge, quelqu'un qui se focalise sur les différences, sur euh, le truc à part, sur l'exception. Le, tu vois Il y en a qui vont chercher la globalité, d'autres qui vont chercher l'exception. Il y en a qui vont chercher l'harmonie, d'autres qui vont chercher le petit truc à côté. Oui, le spécialiste du oui-mais, ou non, carrément. <rire> il y a Fred qui nous fait moi. <rire> T'es un Miss matcher, Fred Ah oui, je fais un grand tas de signes de tête pour nous dire que oui. Donc, il n'y a aucun souci. Chacun fonctionne vraiment comme il est. Donc, Fred, c'est visiblement un spécialiste du oui-mais. Donc, il n'y a pas de meilleur fonctionnement. Euh, il y a juste des fonctionnements différents. Et, et donc, Serge dit « on les coince <rire> », un terme un peu particulier, en finissant les phrases par « virgule non euh, ». C'est un peu euh, c'est le question tag anglais, quoi en gros, en français. Euh, « T'es d'accord, non ?» ouais, dit Serge. « Isn't it, en, en anglais, c'est euh, le « isn't it » N'est-ce pas ouais, Oui, en français, il y a « n'est-ce pas ?» Mais là, on est orienté dans le contraire, justement, en « non » et pas en affirmation. Et donc là, Lauriane nous fait un magnifique exemple, on dérive un peu du sujet, non Moi, je réponds oui, complètement, c'est pas grave. Et donc, j'en je, profite, hein. moi je rebondis sur tout, donc suite à cette phrase de Lauriane, j'en profite. Il y a euh, quatre grandes catégories, on pourrait dire, euh, de choses qui peuvent être, utilisé, être utilisées en hypnonalgésie. Euh, la première, c'est transformer, utiliser l'espace euh, de la douleur pour le transformer. La, la deuxième, ça va être euh, souvenir et transfert d'une anesthésie, une analgésie-anesthésie. Euh, troisième, la dissociation. Et enfin, le dernier, alors celui-là, c'est un truc que j'utilise quasiment jamais, c'est euh, la distorsion temporelle. Mais euh, certains l'utilisent beaucoup. Ça, ça va vraiment dépendre de la personne euh, que vous accompagnez ou euh, de vous, si, euh, euh, si c'est vous que vous accompagnez dans euh, la gestion de la douleur. Euh, on va peut-être commencer à appeler euh, l'amélioration du confort, ou je sais pas, quelque chose de plus positif d'ailleurs. Donc, euh, transformation de l'espace douloureux. Il y a... Alors, je vais vous, vous me laissez deux secondes de <rire> ajouter l'extension. C'est malin, oui, parce que j'ai reformaté mon PC. Donc, j'avais préparé ça, je vous avais préparé ça, et j'ai bien entendu re reformaté mon PC. Et donc, voilà, alors... Euh, est-ce que vous voyez oui c'est bon euh, vous, vous voyez bien oui c'est bon <rire> je repose deux fois la question euh, transformation de l'espace douloureux avec trois alors les, les catégories hein, c'est moi qui les ai faites euh, avec ce que j'ai pu trouver ce que j'ai lu si, euh, si vous voulez l'organiser autrement il n'y a aucun souci et si vous trouvez d'autres choses euh, qui ne rentrent pas euh, dans ces grandes catégories, bah, vous, vous les ajoutez. N'hésitez pas, par contre, si vous en trouvez d'autres, à me les faire partager, ça m'intéresse. Donc, transformation de l'espace douloureux, visualisation de quelque chose de positif sur l'endroit douloureux. Ça va être par exemple, euh, tiens, on va choper Serge. Euh, C'était Serge, hein, la, la rose, je crois. Confirmation, retourne un peu en arrière. Oui, merci, parce que je ne retrouvais plus. Donc, par exemple, euh, on va prendre un truc euh, tout con. Tu t'es cogné, tu peux très bien imaginer poser une rose délicate, belle, odorante, qui est, qui est toute éclose ou pas trop éclose encore, qui va être, à, tu sais, avec cette, ce côté velours des pétales, cette douceur, cette beauté de la rose. Et tu peux la poser justement sur l'endroit douloureux et vraiment profiter de, de tout ce qu'elle peut t'apporter, tu vois on est, on est dans quelque chose de positif sur l'endroit douloureux. Euh, ça peut être une boule de, de chaleur, une boule de froid, euh, n'importe quoi. Modifier l'apparence ou la localisation de l'endroit douloureux. Donc ça, je l'ai utilisé par exemple avec mon vœu, euh, qui s'était cogné le genou sur une table basse, pour les détails hyper importants. Et donc, euh, il commençait à pleurer, c'est normal, il y avait mal. Et euh, je lui fais tamalou. donc il me monte son genou et je lui fais euh, « Elle est comment ta douleur ?» Alors, il me regarde un peu bizarre, parce qu'il n'y a pas trop l'habitude qu'on lui pose des questions bizarres comme ça. Euh, « bah, Tu sais, c'est une boule, c'est un carré, c'est quoi ?» Ah bah c'est une, une boule, elle est quelle couleur Elle est rouge, ok. Alors la boule rouge, euh, est-ce que tu peux la bouger un peu Puis je lui fais le geste avec la main, tu vois, comme si on essayait de la décrocher. Et puis elle fait. je lui fais, elle vient la boule, elle vient la boule rouge douloureuse. Hein. Oh, on en a marre, hein Ah bah oui, ah bah oui j'en ai marre, j'en veux pas, hein Oh non, c'est pas bien ça. Bah alors, si c'est pas bien, où est-ce qu'on la met Et Il la prend et il la jette à l'autre bout du salon. Ah bah, elle est mieux là-bas, la douleur Ah bah oui, ça va mieux. Bah ben oui, parce que comment tu vas avoir mal si ta douleur est à l'autre bout du salon Alors, les enfants, c'est génial, ça part au cœur de tour. Ça, c'est merveilleux. Euh, donc, ça, c'est modifier l'apparence ou la localisation de l'endroit douloureux. Ça, ta boule de douleur, tu la, tu la ripes à l'autre bout du salon. <rire> Serge qui est pété de rire. Hein. Mais euh, tu peux aussi euh, transformer la couleur. Pour le coup, la boule rouge aurait pu se transformer une, en une rose et éclore. Ça serait ça sympa aussi. Euh, « Focaliser l'attention sur une composante non douloureuse de l'endroit douloureux. » Alors ça, généralement, on regarde avec des gros yeux quand je parle de ça. Euh, ça m'est venu d'un coup, quand je me suis pris une porte d'ascenseur en métal sur le crâne. Euh, je n'arrivais pas, j'avais beau déjà pratiquer euh, l'hypno-algésie, « impossible » de défocaliser de cette énorme pulsation dans mon crâne. Ça pulsait, ça pulsait. Tu sais, quand tu sens tes artères ou quand tu t'écrases le doigt dans une porte, oh, je, je mets le rien d'y penser. Donc, tu vois, là, par exemple, bam, on est dans ce que Fred nous disait, attention à, à l'anticipation et à l'imaginaire douloureux. Euh, dans ce cas-là, je n'ai pas pu décrocher mon attention de cette pulsation artérielle qui était omniprésente. Du coup, et c'était associé à de la douleur. Du coup, je me suis concentrée juste sur la pulsation, et la douleur, elle est passée complètement à la trappe. Ça aussi, si c'est vraiment très présent, si c'est obnubilant et que vous n'arrivez pas à aller voir ailleurs, vous pouvez très bien vous concentrer sur juste une partie qui fait pas mal. Par exemple, dans une brûleur, dans une euh, quelque chose qui, alors fragmenté, je me dis, Jonathan. Euh, Est-ce que tu peux développer Oui, fragmenter la douleur, effectivement, on, on pourrait l'appeler comme ça. Dire que, par exemple, dans telle douleur, il y a une sensation de chaleur, une sensation de déchirure. Bah, pour pas sentir la déchirure, tu pourrais te concentrer sur la chaleur. Par exemple, pour ne pas sentir que... Euh, euh, Je ne sais même plus comment c'est ce type de douleur, de, de s'écraser le doigt, euh, ça fait super mal, mais ça pulse. Bah, tu peux te concentrer que sur la pulsation, qui n'est pas douloureuse. Voilà, c'est ça. Donc, exactement comme dit Jonathan, se concentrer sur un aspect parce qu'il euh, y a plusieurs morceaux dans cette douleur, et si c'est vraiment, ça vous paraît trop grand, trop... Euh, je ne peux pas détourner le regard, vous pouvez très bien vous concentrer sur un seul des aspects, et un aspect qui n'est pas douloureux. Euh, donc pour ça, c'est pour vraiment sur la transformation de l'espace douloureux, on est vraiment sur cet espace-là. Il y a aussi souvenir et transfert d'une anesthésie. Euh, beaucoup va être utilisé, l'anesthésie locale, notamment les anesthésies dentaires, pour ceux qui en ont déjà eu. Alors, Vérifier. quelqu'un a essayé de le faire sur moi et euh, parce que c'est quelque chose qui est très très fréquent et elle me fait tu te souviens d'une anesthésie dentaire machin et tout ça va pas marché. vous savez pourquoi mais ben, j'ai jamais eu d'anesthésie dentaire donc je ne savais pas ce que c'était elle me fait souviens-toi d'une anesthésie locale fais une anesthésie locale j'avais eu que des anesthésies générales et jamais de locale donc présenté comme ça ça pouvait pas marcher sur moi parce que je n'avais pas ce souvenir-là et on me demandait de retrouver un souvenir qui n'existait pas chez moi. Pensez à, à vérifier si vous proposez euh, à la personne de souvenir anesthésie locale. Ça paraît con, mais <rire> pensez à vérifier qu'elle a déjà exactement, <rire> exactement comme dit Fred. Euh, S'il n'y a pas d'anesthésie locale, vous pouvez, vous pouvez directement parler d'un glaçon. Et là, c'est l'anesthésie en gants. L'anesthésie en gants, on va souvent évoquer. Euh, tu te souviens quand tu étais gamin et puis des fois tu ne mettais pas tes gants, tu allais jouer dans la neige et puis tu avais les doigts tout gourds après, tu sentais plus bien et tout ça. Comme dit Fred, glaçon froid. Euh, beaucoup la neige aussi. Quand vous tenez un glaçon dans la main, il y a une anesthésie, vous sentez moins les choses, vos doigts, sont gourds. Il y a un engourdissement, justement, euh, un endormissement. Et ça, vous pouvez le récupérer comme sensation et euh, le récupérer dans la main et le poser. Oui, quand on s'endort sur son bras aussi, comme dit Christophe. Oui, quand on s'endort sur son bras, c'est endormi. Donc, tout ça, c'est des choses que vous pouvez récupérer. Vous comme si c'était un gant, et puis votre gant, vous le... voilà, les... Oups. voilà les fourmis, et vous pouvez imaginer que ce gant, alors pour les enfants, ce qui marche bien aussi, euh, c'est une baguette magique ou un gant magique, vous pouvez utiliser la neige ou de la magie, la magie c'est vachement sympa, en plus on peut rajouter plein de trucs rigolos comme des paillettes, alors ça les paillettes, ça, ah, ça c'est fun les paillettes, ça plaît beaucoup euh, pas tout le monde, mais souvent, c'est rigolo. Alors ça fait rire du coup, quand on rigole, ben, on pense pas à sa douleur, donc c'est sympa aussi. Euh, du coup, votre gant, votre baguette magique, vous allez pouvoir le poser. Sur l'endroit douloureux, imaginez que cette anesthésie euh, locale, cet engourdissement, cet endormissement, euh, ce, ce, ce côté un peu anesthésié, un peu froid, un peu tranquille, un peu endormi, il arrive et il se répand de plus en plus. Et, et là, ça apaise, ça endort, ça fait du bien, c'est agréable. Et là, on est soulagé. quoi. Vraiment, c'est... <rire> voilà. Donc ça, vous pouvez le faire... Euh... Un peu de cette manière-là. Euh, ensuite, euh, comme grande catégorie, il y a les dissociations euh, partielles ou totales. Alors, total, ça va être, je m'imagine, sur la plage, a... où oh, il, a... il y a le soleil, il y a, il y a les odeurs de... Mmh, de noix de coco. Moi, je me ferais bien une petite pina colada. Hum mmh. Et puis l'odeur un peu de la mer, vous savez, avec cette odeur de poisson, d'iode, de, de sel. Et puis les mouettes qui crient là-haut, sent sympa. Mais ça peut être la campagne aussi, avec l'herbe verte. Et puis, alors parfois, il y a, y, a, y, a y a eu un peu de, de pluie, et puis l'herbe qui a été coupée. Alors là, ça sent bon, ça sent fort, ça sent frais. Qu'est-ce qu'on respire bien Qu'est-ce qu'on est bien C'est fou comme on se sent à l'aise dans cette... Euh... Ah, ce, voilà, donc ça c'est une dissociation totale où on va s'imaginer complètement ailleurs. Alors, adapté à la personne et à ses désirs, à ses envies, à ce qui lui parle à elle. Parce que certaines personnes voulaient leur parler de la plage, ça passe au-dessus de la tête, euh, d'autres la campagne, euh, c'est des bousses de vache et ça pue. Euh, voilà, <rire> Demandez bien à la personne ce dont elle a envie ou... Vous n'avez pas forcément besoin de le savoir. Euh, je vous en reparlerai juste après, à la fin de cette partie, balayer, ou je le fais maintenant, balayer le vacog. Alors, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Alors gustatif, souvent on le, hein, on le met un peu à la trappe, euh, parce que ce n'est pas un, un sens qui est forcément très très très parlant tout le temps. Quand je vous dis balayer le VACOG, euh, euh, bon, il y en a qui savent très très bien ce que je veux dire, ça c'est clair. Euh, alors, il y a Serge qui nous dit et pourtant si puissant, euh, c'est très, très, très puissant dans l'imaginaire. Quand vous voulez que quelqu'un se représente une situation, demandez-lui euh, d'une manière. Oui, c'est très puissant le G, mais il est peu utilisé dans la vie la... sur 24 heures. Euh, il est très intéressant à utiliser à certains moments, mais il n'est pas toujours euh, très présent. Euh, tu n'as pas fait une, une, une blague que je viens de comprendre cinq minutes après, en plus, là, par hasard. <rire> D'accord, ok. <rire> Parce que vous pouvez faire une très bonne blague avec ça, d'ailleurs. <rire> um, ok. <rire> Donc, demandez bien à la personne soit de, de s'imaginer, euh, soit qu'est-ce qu'elle voit, euh, qu'est-ce qu'il y a comme lumière, comme couleur, comme forme, euh, comme mouvement, qu'est-ce qu'elle va entendre comme bruit, comme son, qu'est-ce qui vient aux oreilles, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu va sentir avec son nez, avec son odorat. C'est quoi l'odeur là c est, c est... Et effectivement, ça peut être le goût aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a là de présent vraiment physiquement? commencer de marcher sur, sur l'herbe, sur, sur le sable. Euh, oui, si on peut emmener dans la dimension gustative, euh, c'est bien aussi. C oui, voilà, que, exactement comme dit Fred, mélanger tous les sens pour que ça devienne vrai. Euh, on va vraiment aller euh, balayer de manière la plus large possible, la plus euh, complète, englobante, tout ce qui se passe au niveau des sens, au niveau donc du va-cog visuel, auditif, kinesthésique. Donc, kinesthésique, c'est le mouvement. Euh, le, le mouvement, mais pas que. Hein, c'est étymologiquement le mouvement, mais ça va être euh, tout le ressenti euh, dans le corps. Je vais vous l'écrire mon dieu, euh, désolé, on a eu une interruption chat, euh, kinesthésique, euh, olfactif, donc le nez, l'odorat, et oui, oui, un de nos chats qui, qui voulait participer, et euh, gustatif, donc visuel, auditif, kinesthésique, euh, olfactif, désolé pour le temps, et gustatif, voilà. Donc, c'est bien, il y a des gens qui communiquent super bien. Alors là, par exemple, ce que tu as fait, Lauriane, c'est génial. Parce que tu as répondu miaou <rire> au miaou de Loch Ness, d'un de, de, de, de nos chats. Et euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur... Euh, sur s'adapter à l'autre, sur reprendre son langage, etc. C'est exactement ça. On va suivre, euh, suivre la personne, parler son langage. Si tu veux parler à un chat, euh, bon, pas, <rire> je ne parle pas forcément très très bien. Mais comme disait euh, je ne sais absolument plus qui, euh, la meilleure façon de parler en espagnol, euh, c'est en espagnol. Et je n'ai toujours pas trouvé qui disait ça. D'ailleurs, si quelqu'un le sait, ça m'intéresse. Euh, et j'en étais. Euh, J'en étais... Euh, dissociation partielle. Alors, euh, ouais, mais en fait, je ne parle, je parle, je parle pas, très, pas, pas, pas bien euh, espagnol, Fred, donc euh, là, désolé Donc, tu es quelque chose, mais je ne sais pas, euh, où tu es de quelque part. Ah, il est d'accord. <rire> Super donc, je ne suis pas espagnole, Fred, ça ne marche pas bien avec moi. <rire> euh, dissociation euh, partielle, c'est la traduction, d'accord. Dissociation partielle, on va euh, couper, mettre de côté, plutôt mettre de côté euh, une partie, la partie douloureuse du corps. Euh, pensez à bien, bien réassocier aussi. Euh, par exemple, euh, mon bras me fait mal, je vais euh, imaginer qu'il y a une séparation, un filtre par exemple, qui va filtrer la douleur. Une séparation que je dis au nerf, ben, pour l'instant, euh, vous, euh, vous êtes un peu, euh, un peu mis de côté. Donc ça, c'est une dissociation partielle. On va oublier une partie, euh, une partie de ce, ce, ce corps douloureux. Alors, la focalisation de l'attention sur le contrôle latéral, on pourrait même le mettre dans le partiel ça va être. Euh... Alors, ça, c'est quelque chose. <rire> J'utilise mes neveux et nièces honteusement. Non, ah non, non c'est vrai. Pas du tout honteusement, justement. Ma nièce s'était cognée le pied dans une porte. Elle avait très, très, très mal au pied, et bien sûr, puisque ça venait d'arriver et, et que. Et que. En, en pleurant, elle. Oui, oui, bah, ça, tous les enfants se cognent. À... Mais des fois, ça arrive quand je suis présente. <rire> Donc là, c'est. Allez, zou! Donc, je lui ai fait euh, « T'as mal à quel pied ?» Et elle me montre un de ses pieds, je ne sais plus lequel. Et je lui fais « D'accord. Alors, raconte-moi ce pied-là. » Et je lui touche l'autre pied. « Comment il est ce pied-là Qu'est-ce qu'il ressent ce pied-là Il a quoi Comment c'est C'est chaud C'est comment Raconte-moi. » J'avais à peine fini de poser ma deuxième question qu'elle pleurait plus. Et pouf bah, 10 secondes plus tard, elle poussait son père pour descendre de ses bras et puis recourir, cavaler. Là, on va se concentrer sur l'autre membre. <rire> Écrire. <rire> Donc, en fait, par exemple, tu t'es fait mal à la main droite, tu vas te concentrer sur la main gauche. Qu'est-ce que je ressens dans ma main gauche Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est humide Est-ce que je touche quelque chose Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est mou -ce Qu'est-ce Qu qui se passe dans cette main gauche Et là, tu es à fond dedans et tu te concentres et tu te concentres alors je peux te dire que ta main droite elle passe à la trappe hein. pourquoi, pourquoi sur le membre chondrolatéral bah, parce que j'ai fait des tests et que j'ai trouvé que c'est ce qui marchait le mieux pourquoi pas le pied, euh, le pied gauche ou le pied droit je sais pas j'ai trouvé que ça marchait moins bien. Euh, si sur vous, vous préférez euh, vous concentrer et mettre votre conscience dans votre pied alors que vous avez mal à la main, il n'y a aucun souci. Encore une fois, c'est vous qui allez devenir le spécialiste de vous-même et de votre soulagement et de votre bien-être. Chacun est le spécialiste déjà de soi-même. Il n'y a plus qu'à faire et voir ce qui est le mieux. Euh, alors souvent, on évite le terme « tester ». mais Moi, je l'aime bien. Donc, euh, on peut tester, on peut y aller, on fait. Et puis, on voit ce que ça donne. Euh, et enfin, le dernier, c'est euh, la distorsion temporelle. Alors, la base de tout ça, quoi euh, Jonathan nous demande, la base de tout ça, c'est une question de croyance. Alors, la base de, de quoi euh, Alors, Jonathan nous dit, euh, la base de tout ça, c'est une question de croyance. Donc, je lui demandais la base de tout quoi. Et il me répondait, cette façon de dire, trouver ce qui est bon pour vous. Euh, ce qui est juste, je dis pas, mais ça en revient à dire en ce que je crois, je trouve. Alors, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Euh, il, chacun va avoir ses goûts. Chacun va avoir son mode de fonctionnement. Chacun va avoir ses, pré ses, ses préférences. En, en, en hypnoanalgésie, il y a des méthodes, des techniques qui ont été testées et qui fonctionnent. En général, en moyenne, du point de vue statistique. Le clean langage, euh, comme dit Serge, effectivement, c'est vachement important. Travailler son langage, travailler sa communication. Adopter aussi le langage de l'autre. Donc, il y, y, y, y a des choses qui, qui vont fonctionner et tu peux les adapter pour que ce soit plus performant pour toi. Je te donne un exemple, par exemple, euh, c'est pas redondant ça, hein. la respiration. La respiration, le coût du système parasympathique oui, euh, oui, oui, Serge, oui. Excuse-moi, mais alors, alors, le problème, c'est que je ne connais pas bien le clean langage. J'avais lu, euh, on m'avait passé un tableau là-dessus et euh, je dois t'avouer que je ne l'ai pas du tout bossé, donc euh, je ne sais plus. Euh, je te, je te, je te, Jonathan, je te donne un exemple sur la respiration. Euh, ça a été prouvé que euh, la respiration abdominale, euh, ça fonctionne. On donne un temps, donc tu gonfles le ventre, tu maintiens une apnée 4-5 secondes et, et tu relâches. Euh, le temps, 4-5 secondes, c'est une moyenne qui est valable pour la plupart des gens dans des circonstances d'expérimentation, d'expérience. Quelqu'un qui vient de monter trois étages à pied, tu ne lui fais pas faire une apnée de 4-5 secondes. Elle ne fait pas d'apnée du tout ou elle descend à deux secondes. Quelqu'un qui est sportif, qui va s'endormir, il peut très très bien monter à une apnée de 7-8 9, 10 secondes, c'est important de rester confort. Et c'est ça qui va vraiment te guider. Si tu n'es pas confort, bien entendu, si le but c'est de rechercher le confort, bah, si tu n'es pas confort, c'est que ça ne convient pas, par définition. Si tu es confort, c'est que tu es arrivé à ton, à ton but, quelque part. Donc, cette façon de dire, trouver ce qui est bon pour vous, c'est vraiment, tu vas t'écouter, toi. Tu vois ce que je veux dire Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question aussi. Hein. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a encore des questions d'ailleurs Alors Jonathan nous répond oui, oui, enfin yep yep, yep. Bon alors pendant que Jonathan euh, écrit, le dernier c'était la distorsion temporelle. On peut imaginer le temps comme un chewing-gum. <rire> plus ou moins. En tout cas, la perception temporelle comme un chewing -gum. Un truc qui arrivait à tout le monde. Vous êtes dans un cours super chiant, le prof qui parle d'une voix monologue, et puis il dit un truc qui est pas intéressant, et puis lui-même, il a l'impression de s'endormir sur ce qu'il lit et ses notes et tout. Euh, le cours d'une heure, il en paraît trois, quoi c'est long, c'est chiant, on merde. Et puis, vous allez une soirée avec des copains, vous vous amusez, vous rigolez toute la soirée, et vous dites « Ouais, je dois, je dois y aller en cinq minutes. » Et puis, une heure plus tard, vous êtes toujours là, et vous dites « Oh putain, j'ai oublié l'heure !» Et votre temps de, de, de une heure, il est parti, en, vous avez l'impression qu'il est parti en cinq minutes. Votre temps douloureux, vous pouvez aussi jouer sur cette perception, pour qu'au lieu qu'il vous paraisse plus long, il vous paraisse plus court. Le, le compresser le diminuer, diminuer cette perception. Comme, le, comme si on la compressait. Comme si on, on disait, bah, « Ce moment-là, je le mets entre parenthèses et puis je, je serre les parenthèses, je renferme ma, ma, ma boule temporelle. » Et puis, des moments où c'est plus confort, je vais les dilater, je vais en profiter, en prendre conscience, être vraiment bien présent dans ces moments agréables. <rire> Alors, Voilà. Alors, pour les maux de tête chroniques, euh, première chose, euh, dès qu'il y a une douleur chronique, faites vérifier à votre médecin. Euh, voir médecin, plus kiné, euh, plus euh, vérifier l'ergonomie euh, de votre lieu de travail, etc. Donc, s'il si y, si y a une douleur, toujours vérifier l'état de santé. Euh, s'il n'y a pas un souci derrière, voilà, l'ostéo, kiné, etc. Si tout le monde te dit qu'il n'y a rien de particulier et qu'on ne peut rien faire de mieux, euh, je, tu, tu peux regarder sur mon site, j'ai mis, euh, mis en ligne un protocole mot de tête. Donc, euh, c'est Jérémy qui nous pose la question. Encore une fois, c'est toujours à adapter. Euh, ça a été, je l'ai fait à partir de, de transformations euh, sur l'espace douloureux euh, à base de couleurs. Tu vas choisir une couleur, il y a, a d'autres méthodes hein, qui fonctionnent aussi bien, hein. tu, tu, tu peux essayer autre chose. Moi je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien celle-là par rapport à ce type de douleur, mais il n'y a aucun souci, tu peux essayer d'autres trucs. Tu choisis une couleur qui représente ta douleur. Tu vois ta tête avec la zone douloureuse, donc je ne sais pas si c'est un côté ou l'autre, l'avant, l'arrière, à l'intérieur, plus vers l'extérieur, et tu, tu, tu vois, tu te représentes ta tête avec cette couleur au niveau de la douleur. Donc ça, ça va être la couleur douleur. Euh, toi, tu peux la nommer directement, par exemple rouge si c'est du rouge, ou, euh, ou vert si c'est du vert, ou, euh, ou, <rire> ou un color, ou je ne sais pas quoi. Et euh, tu vas imaginer, si elle te dit de le tenter, qu'une euh, couleur qui va représenter le bien être qui va représenter quelque chose de bon, d'agréable, soulagement, il peut y avoir une température associée. Alors, ce n'est pas systématique, mais beaucoup de personnes recherchent la fraîcheur par exemple dans les mots de tête. Si toi ça te convient pas, tu viens la fraîcheur, mais tu peux imaginer de la fraîcheur en plus avec. Donc tu vas imaginer une couleur qui est associée pour toi au soulagement, au bien-être. Tu la fais couler, alors après tu peux la faire couler plutôt à l'extérieur, la faire pénétrer et laver, nettoyer, diluer, remplacer la couleur douleur et pour qu'il y ait de moins en moins de couleurs douleur et de plus en plus de couleurs bien-être. Et tu rajoutes progressivement encore de la couleur bien-être. Comme s'il y avait quelque chose d'infini, une quantité infinie de couleurs bien-être au dessus de ta tête et qui coule et qui arrive et qui arrive et qui arrive. Et comme ça tu as de plus en plus de couleurs bien-être, de plus en plus de couleurs confort qui arrivent sur toi qui vient, qui nettoie et qui remplace, qui dilue la douleur, qui dilue la couleur douleur qui l'enlève et de plus en plus de couleurs bien-être, de plus en plus de cette couleur, de, ce, de cette chose, de ce liquide, de ce liquide, euh, plus ou moins, hein, tu le mets dans... tu peux l'imaginer comme dans la peinture un peu épais ou comme de l'eau ou encore plus aérien que ça, qui va prendre de plus en plus de place, de plus en plus de couleurs bien-être, de plus en plus de ce qui te fait du bien, de plus en plus de ce qui t'apaise. <rire> Donc il y a Dove euh, qui en profite pour euh, dire le site de prudence, psynancy.com. <rire> Alors... Euh, Jérémy nous dit qu'il a déjà essayé ce type de process, mais que la visualisation a tendance à, à amplifier ses euh, mots de tête. Euh, ah, bah, du coup, il, il, il, il part. Alors, du coup, juste... ah, d'accord. Si, si ce type-là, justement, ne fonctionne pas, c'est ce que je disais. C'est toujours. <rire> je crois que tu posais la question, puis tu te cassais derrière. Que, tiens, c'est un peu surprenant. Euh... Si ce type-là ne fonctionne pas euh, sur toi, il n'y a aucun souci. Essaye autre chose. Alors quand je dis essaye, c'est vraiment vas-y. Fais-le. Fais autre chose et euh, vois, vois, vois ce qui marche pour toi. Et sinon, quand même, fais, fais vérifier quand même la, la santé s'il n'y a pas un, un, un souci euh, cervical ou autre euh, à ce niveau-là. C'est quand même important de vérifier ça. Euh... sinon pour quelque chose qui t'apaise euh... la visualisation c'est la visualisation de ce type de choses c'est la visualisation en général qui a tendance à amplifier les mots de tête Ouais. donc dans ce cas là il ne faut pas faire une visualisation essaye de retrouver autre chose tu peux te focaliser sur un autre sens euh... te mettre au calme Bon, là, on ne va plus euh, forcément être dans de l'hypnose ou, euh, ou des choses du genre. Hein. Euh, le truc basique, c'est quand tu as mal à la tête, tu t'allonges, euh, tu éteins la lumière et plus de bruit, quoi. Ouais, mais c'est vrai que Serge dit, euh, peut-être problème de nerf optique. Tu en as parlé à ton médecin Et tu pas donné de piste Jérémy nous répondait que oui, il en avait parlé à son médecin. Pas de piste spécialement. Donc, euh, oui, oui, ophtalmo, vérifiez aussi ophtalmo, hein, déjà fait. Uh -huh. Donc, évite les visualisations si tu vois que ça ne fonctionne pas. Euh, tu peux essayer d'autres sens. Euh, par exemple, à la place de visualiser quelque chose de vraiment visuel, tu peux te concentrer sur une sensation tactile. Euh, essayer de représenter de la chaleur ou du frais ou autre chose une odeur, par exemple une odeur de menthe, une odeur qui t'apaise on est toujours dans la représentation sensorielle mais sur quelque chose qui peut bien fonctionner et sinon euh... sinon il faut lâcher complètement la visualisation respiration respiration et se mettre au calme quoi pour l'instant, moi, je n'ai pas d'autre idée. Peut-être que quelqu'un aura, aura autre chose. Les, les massages. Euh... Sinon, après, il reste les pistes. Alors, s'il n'y si a rien au point de vue psychologique, si les visualisations fonctionnent pas et que ça se répète euh, tous les jours, il reste la, la piste psy. Mais là, c'est vraiment un travail autre. Euh, est-ce que est ce que ça te rappelle quelque chose est-ce que euh, à la famille est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait ça comme dit Serge, c'est pas en lien avec le thème et euh, d'abord l'atlas donc euh, atlas, axis, on est sur les premières cervicales fais vérifier tes cervicales c'est quand même fréquemment un euh, souci dans les mots de thèse donc euh, voilà, toujours la piste médicale. Alors j'en profite pour euh, parler de ça aussi. Euh, voilà, Serge disait qu'il avait également d'autres pistes. Bah, tu peux les écrire sur le chat. Euh, pour Jérémy, il n'y a aucun souci, Serge. C'est hein. important, euh, la douleur à la base, elle a un rôle positif de sauvegarde, de protection. Et euh, ne, si possible, n'essayez pas de la virer tout de suite sans vérifier qu'elle ne sert pas à quelque chose. Que c'est une alarme. Une alarme, ça s'enlève quand on est sûr que tout va bien. Pas quand il y a un feu. Euh... C'est comme nos alarmes incendies dans les appartements. Je veux dire, si, si, vous y avez, si vous avez le feu, vous coupez pas l'alarme en, en, en repartant, vous couchez. Vous vérifiez que tout va bien et que. Euh... Voilà. Donc Serge il dit euh, pas vérifier toutes les cervicales juste l'atlas. Voilà. Donc, euh, s'il si y a un pépin, euh, vérifiez bien que, euh, que, que tout va bien. Si, enfin, Si vous ressentez une douleur, vérifiez bien qu'il n'y a pas de pépin. Et puis, euh, la douleur, ce n'est pas une fétalité, c'est un message. C'est vraiment un message parmi d'autres. En permanence, on a euh, des messages, des informations qui nous parviennent. Euh, le truc qui est arrivé, je pense à tout le monde ou à quasiment tout le monde, c'est euh, le tic-tac de l'horloge. On porte attention, on entend tic-tac. Et puis, euh, on est concentré, on fait autre chose, on lit un bouquin, un truc, le tic-tac, on le zappe, quoi. On ne l'entend plus. Ou un autre bruit de fond, le bruit de la rue, euh, une respiration, euh, ça nous arrive en permanence. Pourquoi Parce que l'information, elle n'est pas pertinente, donc elle n'est pas ramenée à la conscience. C'est quelque chose qu'on peut aussi apprendre à faire avec, avec, euh, avec la douleur. Voilà. Donc, si c'est utile, renseignez-vous, allez voir votre médecin, très important. Euh, éventuellement kiné, ophtalmo, euh, ostéo, euh, en fonction des situations, euh, gynéco, euh, autres, euh, ORL, euh, gastro. Enfin, je ne vais pas vous faire toutes les spécialités qu'il peut y avoir. Donc, si vous avez une douleur, faites-vous vérifier au point de vue médical. Ensuite, effectivement, euh, vous pouvez travailler sur, euh, sur la gestion et euh, l'augmentation du confort de vie, des euh, sensations de bien-être, etc. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des choses à compléter Non, Fred, nous finons de la tête. Tout le monde Bon, alors, désolé pour le débordement. Hein. 21h23, on avait dû 1h, ça va faire une heure et demie. Ouais. <rire> Désolée, j'ai tendance à déborder. Alors, euh, Moon nous rajoute pour les migraines, il y a plusieurs causes. Je suis tout à fait d'accord avec elle, ça peut vraiment euh, laisser faler, ça peut venir de plein plein de choses. Donc euh... Ah, il y a Moon qui va nous faire un listing HTA, hypertension artérielle, vasculaire. Hmm. Voilà. Il y, y a Uma qui vous dit bonne nuit aussi. Merci beaucoup à vous. Je vais vous dire bonne nuit, Alain, sinon. <rire> bon, c'est bon, Merci beaucoup. une bonne nuit, au revoir. Ah, j'ai failli couper, hein J'avais le souris sur le. C'est ma lumière qui est mal réglée <rire> Merci. Moi je voulais remercier à nouveau tout le monde pour ce super moment, c'était très sympathique, très agréable. Je voulais remercier Dove aussi qui depuis plusieurs années, à... ah, il vient de cracher je crois, donc je sais pas, et Dove qui, à... <rire> qui met à disposition euh, Transhypnose, cet énorme forum avec l'entretien qu'il y a avec. Euh, qui nous permet de beaucoup échanger depuis ouf, très longtemps, depuis des années, euh, sur l'hypnose et également euh, deux, trois domaines euh, annexes. Alors, dans les euh, commentaires, je ne sais pas si dans la vidéo on verra euh, le, le chat, euh, des personnes qui demandent copie du PDF. Alors, il y en a sur mon site il euh, faut que je vérifie, j'avais une version longue, une version courte, euh, je suis en train de refaire la version courte en me disant que je vais la rallonger un petit peu, euh, je vérifie et je vois si je peux améliorer et en remettre une autre sur mon site dans les jours à venir, mais euh, sinon, il y, euh, y a déjà en ligne euh, PDF euh, en deux pages, je crois que j'avais réussi à condenser ça vraiment bien hein. tout est sur deux pages. Voilà. Et sinon, je suis dispo Facebook. Euh... Ouf. Tout bon euh, Dove, par contre, je, je t'entends plus. Ça va faire un peu de boulot là. Déjà à la fin du, à la fin du mois, je, fais, je participe à une conférence dans les Vosges. J'avais un petit peu de boulot. J'ai aussi un, un, un boulot qui vient d'arriver dans une microstructure sur les addictions. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui. Ah, il y a Fred qui est à Strasbourg. Bah, si tu passes à Nancy. Pas très très loin. C'est toujours possible de se faire des rencontres sur. Euh... Ah, Jonathan, il y a Thionville. Excellent. Ah oui, assez près. Eh bien, on a, on a quand même pas mal d'est hein, ici. Euh... Bordeaux. Il y a quelqu'un qui venait de la Réunion aussi, qui nous a fait un gros coucou de la Réunion. Très très sympa, avec plein de soleil, je suis sûre. Enfin, je ne sais pas si il fait jour à sortir. <rire> Et une bonne ambiance pour. Euh... Pour cette soirée, merci beaucoup tout le monde. Trois heures de décalage Ouf Donc à La Réunion, il était euh, il est minuit et demi. Et il est resté euh, avec nous jusqu'à cette heure euh, avancée. Et bien, merci DG. Au plaisir. Bon, Dave, je déco aussi. Oui. Tu peux déco. Non je, je, je... Merci. Euh... Euh, moi j'avais fini, je voulais juste te demander euh, si c'était possible d'avoir une copie euh, de la vidéo ou de la mettre euh, aussi sur ma chaîne Youtube Je suis en que je suis Super. Super. Encore merci à tout le monde. Je peux déco Allez au lit. Bonne, bonne nuit. Au revoir et merci.